On n'a eu aucun mal à finaliser notre liste. On a été les premiers à déposer notre liste euh, en sous-préfecture. Et euh, pas de mal non plus à attirer des jeunes, puisque la moyenne d'âge de notre liste est de 43 ans. Au-delà de ça, c'est une liste sans étiquette. Alors pourquoi Parce que euh, la majorité des personnes sur notre liste n'ont pas d'étiquette. Donc c'est une, une logique euh, <rire> complète. Et euh, aussi parce que le processus des étiquettes, on l'a vu à Poissy, hein, est très euh, chronophage. Et en nous inscrivant pas dans ce processus, c'est pour ça qu'on a pu notre programme dès octobre. Donc ça a été un gain de temps énorme pour parler aux Pissiakés de notre programme. Euh, C'est-à-dire qu'on a vécu en 2019 une fausse consultation sur la prison. Une fausse consultation, puisqu'en fait les enfants pouvaient voter, les Pissiakés pouvaient voter plusieurs fois et des non-pissiakés pouvaient voter également. 82% des Pissiakés, c'est ce qui a été affiché au niveau du résultat, non. Ça c'est vraiment de la communication. Donc, ensuite, pour revenir à mon avis, euh, moi je suis très favorable à la rénovation euh, à son emplacement actuel de la prison. Pourquoi Le déplacement coûterait deux fois plus, 120 millions d'euros. Cette prison est là depuis le 19e siècle. Qu'est-ce qui nous pousse tout à coup à dépenser autant d'argent public pour déplacer cette prison. Mais quand je parlais de fausses consultations, le ministère a été très clair hein, sur ce sujet. La prison sera maintenue à son emplacement. Donc inutile de faire un buzz euh, sur cette question, puisque de toute façon, c'est tranché. L'utilité d'avoir une prison en centre-ville, elle se pose pour plusieurs acteurs. Pour euh, les détenus déjà, puisqu'on a des visites faciles par le biais de la gare qui se trouve non loin, mais aussi pour le personnel qui peut consommer en centre-ville. Donc c'est un, une plus-value euh, pour euh, les commerces également. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une ville, ce n'est pas que du foncier. Une ville, ce ne sont pas que des stades de foot et des grosses voitures. On a aussi une, notre part à prendre dans les politiques publiques de sécurité et les politiques sociales. Donc au niveau du PSG, ce que je regrette absolument, c'est qu'il n'y ait pas eu là de consultation citoyenne. On nous consulte sur une prison, de toute façon, qui ne va pas partir, mais sur un projet qui n'était pas inscrit dans votre... Programme en 2014, aucune consultation. Aucune consultation pour demander si les Pissiaquais sont d'accord pour sacrifier 45 hectares de euh, terres utiles, euh, agricoles. Aucune consultation sur l'impact justement environnemental de ce projet. Et ça, c'est vraiment problématique, puisqu'en fait, on ne comprend pas les enjeux, on ne voit pas l'impact, on n'a pas pu se prononcer. Au-delà de ça, on peut vraiment se poser la question de est-ce que Poissy a envie de donner une image positive au pays Qatar et faire, en gros, le lobbying médiatique des Qataris. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout une priorité pour moi. Au-delà de ça, donc vous parliez du projet de la Coudraye. Le projet de la Coudraye, ce n'est pas du tout un projet qui a été décidé sous le mandat de Carl Olive. Hein. Ça a été fait par l'équipe de Frédéric Bernard. Euh, L'ancien maire, maire de Poissy. Il y a beaucoup à dire sur ce quartier qui a été fortement bétonné. On conserve encore une enclave. avec euh, C'est le quartier qui se déplace le plus en voiture. Donc on n'a toujours pas de mobilité douce qui ont été inclus euh, dans ce quartier-là et peu de mixité au niveau euh, habitation, habitat, entreprise. Ce qui fait que ce quartier manque d'attractivité pour les autres quartiers de Poissy. Donc là encore, pas de stratégie globale et très peu de consultations euh, au niveau des mesures à prendre. Oui, ce n'est pas parce que Frédéric Bernard avait un mauvais projet, une mauvaise gestion de cet espace, en fait, que ça exclut de, de mener une consultation citoyenne. Vous avez su le faire pour euh, la prison qui était une fausse consultation, vous pouviez pertinemment le faire pour euh, le PSG, ça n'excuse en rien... Euh, euh, ce, ce manque, en fait. Euh, sur Beauregard, c'est un quartier qui est totalement euh, délaissé. Euh, il y a beaucoup à faire sur ce quartier en concertation avec les, les habitants, notamment Place Corneille, où, en fait, très rapidement, on peut mettre en place un certain nombre d'aménagements pour valoriser les commerces, pour prévoir un petit marché, pour parvenir à ce que ce quartier soit davantage attractif, des aires de jeux pour enfants. On a vraiment la possibilité de développer euh, ce quartier-là. Comment, euh, comment on va financer ben avec euh, tout le gaspillage d'argent public qu'il y a actuellement, on a déjà réussi en fait, à harmoniser euh, le budget actuel avec nos projets qui sont ici. Il y a un certain nombre de, de projets qui ne sont pas nécessaires, comme on l'a montré euh, tout à l'heure, hein, notamment le musée Le Corbusier. Et euh, il y a des besoins du quotidien urgents à mettre en œuvre. Nous recruterons un responsable de gestion urbaine de proximité pour créer une instance en fait, de dialogue entre les bailleurs et les associations d'habitants. C'est ce qui manque actuellement. Et la mairie a ce rôle aussi de faciliter le dialogue entre ces différents acteurs. Pour en revenir à EOL, hein, il faut bien préciser qu'EOL, ce n'est pas une offre nouvelle hein, de transport. EOL va remplacer la ligne J et le RERA. Donc on sait déjà... Ah mais vous... c'est écrit où, Madame Martin Ah oui, oui, le RERA. Mais, mais... mais vous, vous, ça, je sais que vous ne l'assumez pas, mais vous mais savez très bien que c'est en débat. C'est écrit sur... où, Madame Martin Et est-ce que vous pouvez nous assurer que le RERA va mais bien... Moi, assister? je vous dis que c'est écrit nulle nul part. Mais répondez-moi dites... à non, mais ça. Je vous dis moi, que je vous, je vous dis que assurez... écrit nulle part. Mais ben pourtant, c'est... Le, le RERE, ce il, que... il faut se féliciter que le ministre de l'époque, M. Valls, avait qu'en fait, vous me choisi... de avez Parce que moi, je vous ai parlé... pas de du tout du temps. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était mon tour de parler. Donc, y Merci. Donc, Eole, au moment de sa mise en circulation, on sait déjà qu'elle sera en sous-capacité et donc les Pissiakés vont voyager debout. Pour moi, c'est un manque de sérieux de ne pas avoir vu les différentes alternatives possibles à ce sujet et aussi tout ce qui est lutte contre la pollution sonore, les murs bruits pour tous les, les Pissiakés qui sont impactés justement par cette pollution sonore. On vient s'en préoccuper maintenant, alors que ça fait belle lurette que ça aurait dû être négocié. Le tram, dans sa version 2, ne va pas du tout euh, engendrer une baisse de la circulation et même il va la compliquer, notamment dans le quartier La Bruyère. Vous savez que les, les rails qui n'ont pas été utilisés risquent de l'être pour le projet du port d'Acher pour le fret, donc ça va poser encore plus de problèmes de circulation. La possibilité de changer ça, c'est de mettre en place des pistes cyclables sécurisées qui auraient dû être mises en place avant le démarrage de tous ces chantiers pour proposer une alternative. Notre autre projet en matière de transport, ce sont les bus gratuits. Dans toutes les villes où cela a été mis en place, on a vu un changement un au niveau sûr. de la, la circulation. comment Olive, comment ah bah vous comment fait, ah comment les autres Si, si l'Interco veut se positionner, c'est tout à fait possible. Non de comment se... vous financez Dites-moi quel montant C'est une belle idée. Comment vous financez les bus gratuits à Poissy. On parlera du montant de mon, de mon, pro, de mon ah. programme quand vous aurez sorti le vôtre. Il n'y a pas un là, chiffre Pour l'instant, il n'y a pas un chiffre, mais vous non plus. Y a, y a où est votre programme Il a pas de financement dans, dans votre Moi, programme. Moi, il est là, Carl Olive, il est où votre programme aussi, sortez-le. Madame Martin, les élections, c'est le 15 mars. Oh là là, c'est vrai. On réagir. Avec Poissy Demain, nous avons écrit justement à la direction de Peugeot pour euh, demander des explications sur ce problème. Parce que, effectivement, le rôle euh, d'une mairie, c'est aussi ça en fait. C'est d'exiger certaines contreparties. Effectivement, le forum Armand-Peugeot a acheté euh, 3,3 millions. Pour en faire quoi Pour faire plaisir encore à PSA. Donc l'argent, il y en a. Après, il faut avoir de l'ambition pour sa ville. Les bus gratuits, c'est une ambition. Et oui, je pense que ça réglera beaucoup de choses. Nous nous ba nous, nous battrons au niveau de Poissy-Demain pour le maintien du RERA absolument. Et pour tout ce qui concerne les voitures, on n'en a pas parlé, on propose en fait la géolocalisation des places libres, puisqu'en fait énormément de pollution est due au fait de chercher un stationnement. On parlera d'environnement juste après. Ah, alors c'est un peu en lien. Et aussi 30 minutes de gratuité pour les voitures, pour permettre de, de pouvoir consommer davantage dans les commerces de proximité. On voit par exemple qu'il y a un article ce matin qui est sorti sur le pont de Poissy, toujours pas de piste cyclable, il faudra que les vélos empruntent les trottoirs. C'est pas possible en fait. Si on veut développer les mobilités douces, il faut vraiment avoir une offre à ce niveau. Parce que ça concerne les vélos, mais pas seulement, hein, les rollers, les trottinettes, etc. Tous ces modes de déplacement qui se développent. Au-delà de ça, on a plusieurs projets, notamment une ville zéro déchet, un peu sur le modèle de Roubaix. Essayer de faire en sorte que la population se lance dans cette initiative, avec un point info énergie qui sera là pour conseiller les différentes familles pour la réduction des déchets, mais aussi comment avoir des subventions pour améliorer le, le logement. Pardon Comment vous le financez mais vous me posez toujours ces questions, je vous ai, je vous ai déjà répondu. Vous, vous regardez la dernière hein. page de ce programme qui explique le financement. Je vous réponds, on va faire des économies sur un certain nombre de points. Non, mais là vous me répondez pas, mais comment si vous Je financez, réponds, -ce que vous répondrai quand vous aurez sorti votre programme <rire> et pour, on, on pourra comparer les deux programmes. Parce que c'est un peu facile en fait de dire quel financement, quel financement. Il est où votre programme vous, à un mois des élections Vous ne répondez pas à la question. Mais vous non plus, il est où votre programme Vous ne répondez pas à la question. Mais pareil, en fait c'est la même chose. Donc, si c'est possible de, de finir l'explication. On mettra en, en place avec effectivement un léco n'a pas du tout été mis en place sous le mandat de Carl Olive. C'était le mandat précédent et il faut le, le préciser. Je suis absolument d'accord avec le fait que ce sont les mêmes causes qui créent la crise sociale et la crise climatique. On ne peut pas opposer euh, euh, les deux. Et Un autre projet qui est important dans notre programme et dont on n'a pas parlé, c'est la lutte contre les dépôts sauvages qui prolifèrent un peu partout avec Carrière sous Poissy qui est emblématique sur cette question. Nous avons prévu de demander pour chaque permis de construire le dépôt d'une caution qui sera remise uniquement avec le dépôt en déchetterie. Donc pour justement empêcher ces dépôts des entreprises qui viennent la plupart du temps des entreprises. Nous n'avons pas eu le temps de parler de démocratie participative et c'est bien dommage puisque voici pour moi 20 ans de retard sur ce thème-là, avec la création des conseils citoyens, la mise en place d'un budget participatif. C'est un point important de notre programme et j'invite vraiment les téléspectateurs à aller voir ces différentes questions. Pour conclure, on sort de 6 ans de marketing à la gloire d'un seul homme. On sort de six ans durant lesquels le point de vue privilégié a été celui des lobbies industriels, des équipements de prestige médiatique, des promoteurs immobiliers. Et cela a eu plusieurs conséquences désastreuses sur la ville, hein, l'hégémonie des voitures, la confiscation de l'information. Durant, durant ces six ans, la crise sociale et la crise climatique a augmenté, n'a cessé de s'aggraver. Cette situation ne me va pas. Euh, C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter parce que je ne peux plus euh, supporter cette situation. Moi, je ne joue pas sur une ambiguïté, hein, LR, LREM, euh, euh, notre équipe euh, vraiment euh, est sans étiquette, elle est prête. Je suis prête à être maire euh, à 100%, pas de cumul des mandats. Euh, Poissy Demain offre une véritable alternative. Et donc on verra ce que souhaite l'Épiciaké, mais en tout cas il y a une véritable alternative démocratique aujourd'hui sur Poissy.